Voici des stratégies pour utiliser adéquatement les supports visuels. Premièrement, et s'il y a lieu, se conformer aux consignes ou aux attentes du public, que ce soit un enseignant, un client, un supérieur, etc. Les supports visuels sont-ils autorisés? Un type de support est-il exigé? Des normes de présentation sont-elles à respecter? C'est le cas parfois en entreprise où un modèle de diaporama PowerPoint avec le logo de la compagnie et ses couleurs doit être utilisée. Deuxièmement, s'assurer que tous voient et entendent bien pour éviter la perte d'attention. Troisièmement, lors de la présentation de support, évitez de perdre le contact visuel avec le public de manière prolongée ou fréquente, notamment en lui tournant le dos, car cela mène rapidement à une diminution de l'intérêt. Quatrièmement, en fonction de différents facteurs tels que le public cible, le temps de la présentation et le contenu, plusieurs supports visuels sont disponibles, comme les logiciels PowerPoint, Prezi, Impress ou MindMeister. D'autres types de supports peuvent être utilisés, comme un tableau, des vidéos, un plan écrit permettant de prendre des notes pendant la présentation ou des feuilles de référence distribuées à la fin de la prise de parole pour permettre à l'auditeur intéressé de poursuivre ses recherches. Il est possible d'en utiliser plusieurs selon l'objectif visé, mais aussi pour stimuler l'attention du public de façon variée.